Ne crains point croire se... ce.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 Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds les brébis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi.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 ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurai tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. honneur de pouvoir t'avoir mon sauveur. Ah, nous sommes plus que heureux Seigneur. Nous te remercions vraiment du fin fond de notre cœur. Tu es tout pour nous, notre Dieu. Nous réalisons combien tu es tellement si important, Père, de pouvoir vraiment être là pour nous conduire encore davantage et surtout pour nous de voir ton action à toi, à notre endroit, mon bénémoine Père Saint-Dieu, ta main puissante qui est là, en train d'agir encore pour ce peuple, Père. Tu as dit ils étaient alors très peu nombreux, Seigneur. Tu ne permis pas qu'on le touchât parce qu'ils étaient à toi, mon bénémoine, Père oh Dieu. Oh, que ton nom soit célébré, Père oh Dieu. Merci vraiment pour ce privilège que tu nous accordes, bénémoine Père Saint, de pouvoir. Des, des moments comme celle-ci père de pouvoir avoir des bénédictions de, de te chanter dans l'esprit comme cela mon bien-aimé père en Dieu d'avoir cette grâce mon Seigneur de moi de, de te tenir encore dans ta maison à toi en ces jours Seigneur nous te disons vraiment me merci louange et honneur à toi pour les prières qui sont montées encore tout à l'heure pour leur requête, mon bien-aimé père sans Dieu nous nous résistons de pouvoir t'avoir parce que tu es notre tour aimé pas tu l'as dit toi-même que tu es tu es vivant que tu es que tu es avec nous tu seras avec nous père saint, Dieu et nous te remercions pour ta présence continuelle avec nous, mon Seigneur Jésus, parce que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Béni sois-tu encore pour les chants et les cantiques, pour l'adoration, pour le cas qui se sont réjouis et les encore vers toi. Seigneur, nous sommes venus avec autant d'empressement parce que nous réalisons combien les jours sont tellement très courts encore aujourd'hui, béné-mé-père, Dieu. Et nous pouvons voir que le monde n'a plus d'issue, mon de mes père saint Dieu. Prépare encore davantage nos cœurs, et tu le fais, Seigneur Jésus. Aide-nous à pouvoir prendre conscience de ton action dans chacun de nos. Père, pardonne-nous Père et soutiens-nous car nous t'avons ainsi pris, Père. En pensant à, à tous nos frères à ce sont partout où ils sont, mon bénémoine, Père, Père Saint-Dieu, qu'ils soit béni, Père Dieu. Souviens-toi de nos frères partout dans le monde, partout où ils se trouvent, à Dibisson, sous les îles de la Réunion, Père Saint-Dieu, notre sœur Jacqueline. Seigneur, nous te remercions parce que tu prends soin de tes enfants que tu aimes tant aussi, mon bénémoine, -père, Père Dieu. Merci parce que tu nous rassembles autour de ta parole à toi, autour de toi-même, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, parce que tu es réellement notre source de vie. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi pris priez part au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu te souviennes de lui C'est vraiment une grâce extraordinaire et, et imméritée de pouvoir avoir trouvé grâce aux yeux de ce Dieu qui fait tellement de merveilles dans notre vie. Qui ne nous a pas laissés seuls, qui ne nous a pas laissés aller dans la direction de la mort, mais qui y a ouvert le chemin pour que nous puissions vraiment aussi avoir l'assurance qu'il il veille sur nous et que vraiment il, il est là pour notre bien. C'est pour ça nous prions, je prie pour ceux qui l'aiment aussi. Je dis s'il si doit châtier, qu'il châtie s'il doit ramener, qu'il le ramène mais que toute la gloire lui revienne. Je ne suis pas là pour indiquer à Dieu comment il doit me traiter. Je ne suis pas là pour dire à Dieu comment il doit faire les choses dans ma vie. Je suis là simplement pour le supplier et le dire merci. Et je lui dis, « Seigneur, tout ce que tu fais pour moi, c'est bon. Que je passe un moment difficile, je sais que c'est bon. Et toute chose concourent pour mon bien. »« Tout concourt pour mon bien, puisque j'aimais Jésus. » Tout travail pour mon bien, puisque j'aime le roi. Vous voyez, c'est extraordinairement merveilleux lorsque nous arrivons, nous déjà, à avoir conscience dans notre marche de tous les jours que vraiment toute chose concourt pour notre bien. C'est à ce moment-là que par la grâce divine de notre Seigneur, que nous ne pouvons plus nous plaindre. C'est-à-dire que c'est vrai qu'étant humain, on se dit, mais il n'y a que des épreuves, il n'y a que des difficultés pour moi. Qu'est-ce qui m'arrive C'est humain cela. Mais quand tu rentres effectivement dans les lieux très hauts, tu dis, Seigneur, tu m'as aimé. Tu m'as vraiment aimé. Alors à ce moment-là, tu te, tu tu te rejouis de ce que étant dans ce monde comme celui-ci, que le Seigneur t'a, t'a choisi toi, il, il a posé ses regards sur toi. Amen. Et alors tu comprends maintenant, il t'instruit pour que tu comprennes. Mais, mais c'est pas ce que je t'aime, c'est pas je t'ai choisi que le monde t'a haï. Et c'est... Souvent, on ne réalise pas, en fait. Il faut qu'à un certain moment, qu'on qu qu'on puisse quand même prendre conscience de Seigneur, mon Dieu, c'est une grâce pour moi. Aujourd'hui, si même je traverse des moments difficiles, je te remercie parce que je te connais. Si je ne t'avais pas connu, quel désastre dans ma vie J'aurais peut-être mis fin à ma vie parce que je ne vois pas de chemin. Mais maintenant, là, même si je traverse la valle de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu ne m'as pas dit que tu vas mourir. Oh. Tu m'as appelé pour que je vive. Oh, Il est bon, notre Seigneur Jésus. C'est pour ça, il faut que nous soyons conscients, frères et sœurs, Quand nous entrons dans cet endroit, que vos cœurs ne soient pas fermés, que vous ne puissiez pas être là comme si on doit vous pousser. Parce que quand vous êtes lourd, on le sent. Cette lourdeur, vous n'êtes pas présent. Alors pourquoi vous êtes venus parce que si vous l'aimez tant, vous vous entraînez, c'est surtout que Dieu te bénisse. Quand il a commencé à chanter, j'étais là, si vous savez, dans la chair où j'étais, ça vibrait dans mon cœur. C'est Jésus ce qu'il a fait, et ton nom, ton nom puisse. Est-ce que vous vous rendez compte, que, je me disais, j'ai dit, en chantant, c'est si chaque cœur devait se lever. Et puis, puis j'ai dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire, mon Dieu moi, je sais pas, moi, je dis, mais, quels sont vos problèmes que vous avez qui peut être plus forts que, que ce que Jésus a fait pour toi? Que vous soyez lourd comme s'il si faut que, je sais pas, mon frère, je ne comprends rien. Si les gens, moi, je peux être comme ça, comment l'Esprit de Dieu peut être? Avec tout ce que Dieu vous montre et qu'il fait pour vous, c'est toujours lourd comme s'il faut toujours vous pousser. Et c'est que vous poussez et vous faire réjouir. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez Alors, vous vous plaisez, effectivement, quand vous met les disques du monde ouais, bah. vous, vous plaisez avec les choses... Je sais pas ce que vous voulez. Qu'est-ce qui doit vous réjouir, effectivement ouais, bah. Les cantiques du monde Qu'on change, effectivement, que... On dit, bon, maintenant, on vous envoie tous ceux qui vous chantent avec les, ouais. les chansons mondaines, avec on chant... C'est ce que vous... souhaitez que qu'on va vous voir à tellement... Assez dans la joie, votre âme va se réjouir. Mais vous êtes maudits. Ouais, bah. Parce que qu'étant comme cela... Vous savez, quand je dis cela, j'ai dit, ben, ses frères, disent, non, non, non, je ne vais pas trop loin. Je ne suis quand même pas trop loin. Quand j'ai dit, vous êtes maudits, c'est dans votre attitude là. Pourquoi Parce que Dieu te bénit, je crois que tu as compris. La Bible dit, c'est dans 1 Corinthiens 16, que c'est lui, ce n'est pas moi qui écrit ça, que c'est lui qui n'aime pas notre Seigneur Jésus Christ, qui ne l'exalte pas qu'il loue pas, qu'il aime ta avec autant appoissement, qu'il soit béni. Non, qu'il soit maudit. Et quand tu es maudit, tu n'avanceras jamais. Tu peux aller voir des démons. Frère, les démons, ils tremblent contre toi. Quand Dieu a dit quelque chose, personne ne peut dire autrement. Si Dieu t'a maudit, personne ne peut. D'ailleurs, qui ne qui bénit. Ton papa va te bénir. Mais non, mais il ne peut pas, il ne pourra même pas. Parce que c'est lui qui bénit, c'est Dieu. Et vous, qu'est-ce que c'est important, frère, pour que vous compreniez que c'est votre jugement. Vous ne pouvez pas venir comme ça, comme si des gens qui murmurent, comme si maman t'a poussé, t'a obligé. Je ne pense pas que les mamans qui sont ici vous ont obligé. Vous, vous, devez, vous devez, vous sentir, effectivement, Et surtout au stade, moi, j'ai dit chaque jour, je dors dans mon lit, je me réveille, je dis Gloire à Dieu. Je me, non, c'est la vérité, j'ai dit quand je regarde, j'ai dit Seigneur, ta grandeur. Ce que toi tu es. Moi je ne peux pas comprendre que les jours qui qu ont suivi, qu'on puisse se plaindre encore. Moi Non, non, non, ça ne devait pas être. Quand je vois ce que lui il a fait, donc tout ce que Dieu a fait, c'est bon pour toi. Amen. Si tu crois vraiment en lui, tous tes problèmes, que ce soit même maladie, que ce soit même financier, dans ceci et cela, tu ne vas plus continuer à moins que tu sois vraiment incrédule. Quelle parole qui peut encore t'amener vers Dieu, si déjà tu acceptes ce qu'il est, ce qu'il donne pour toi Je ne sais pas, moi, j'essaie un peu de réfléchir. Ah, frère, nous voulons avancer avec Dieu, mais Dieu vous fait avancer. Amen. Vous voulez quoi C'est comme si on vous met dans une brouette pour que... Non, mais vous, vous, comment voulez-vous que Dieu vous fasse avancer Je, je, je, je, je, je me pose bien la question. En fait, frères et sœurs, vous devez vous examiner et vous voir. Et maintenant, vous posez la question quand on, on rentre dans ceci, dit, mais pourquoi les autres commencent à l'exalter Et moi, je ne peux pas l'exalter. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de pouvoir exalter ces dieux Et surtout que je dis, mais je suis en chemin pour aller au ciel. Et lui, le chemin me montre qu'il est le chemin et ce qu'il fait pour moi. Frère et sœurs, moi je devrais dormir en paix. Même si on dit, mais monsieur, vous allez, vous allez mourir demain. Mais j'ai dit, mais peu m'importe. Est-ce que vous me comprenez bien J'ai dit, mais peu m'importe, vous savez, vous tremblez tout le temps. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez. Frère et sœur, quand on regarde nos frères d'antan, ils étaient tellement heureux, surtout quand ils se rassemblaient. Moi, je me demande les rassemblements, ce que ça signifie. Que Dieu te bénisse, que te bénisse, mon bien aimé Il dit, mais ces hommes-là, un ah non, que Dieu soit béni. Je l'aime beaucoup parce qu'il a toujours eu un peuple. Même quand vous ne le louez pas, mais je me souviens quand même qu'il a toujours eu des hommes et des femmes qui l'aiment et qui le louent et qui le savent. Ses frères et sœurs, malgré qu'on le torturait, il louait tellement ses jésus. Pourquoi Il dit, mais la mort m'est un gars. Il dit, mais vous pouvez me tuer. Il dit, mais mais c'est pour me permettre de le voir plus rapidement. Parce que plus longtemps je reste, je ne sais pas ce que je peux faire sur le chemin ici. Je ne vais pas encore pécher, tomber dans la. Oui, bien sûr. Je préfère m'en aller, c'est la vérité. Mais si vous aimez tellement quelqu'un, vous voulez le voir tous les jours, frère. L'amour de ce de, de, de, Jésus m'empresse. Ou presse aussi que je voudrais le voir. C'est pour ça que le pouce, l'esprit, le pouce dit, viens. Ne tarde pas, viens, parce que là, nous sommes pressés de pouvoir te voir. Oui, c'est comme cela, mais si tu n'es pas pressé, on le voit. Tu veux fricoter avec le monde, tu vas encore faire le monde. Tu as des projets longuement, des, des kilomètres du monde, c'est bien pour toi. Mais tu vas bâtir le monde. Je ne sais pas si vous avez peut-être suivi, mais d'après ce que j'ai entendu, même les gouvernements, les vôtres, Pas ah bah moi, je ne sais pas. Non, non, non, non, peut-être que vous n'êtes pas. Et moi, je suis quelqu'un, J'écoute, j'écoute quand même très bien. <rire> Le Premier ministre a dit, ah, oh, je ne peux pas vous mentir, mais ah, les dix années à venir seront pires. Est-ce est que vous entendez bien oui. dix, pas, pas, pas un an ou deux ans, mais, mais dix années. Il dit ça, je ne vais pas dire autrement, parce que bon, bon, on peut nous demander, mais Premier ministre, s'il y a vraiment l'aurore qu'on peut voir, mais dit, d'après ce que nous voyons ici, les dix années à venir, donc ils sont très basqués, tout va augmenter, tout ceci, et les pires, et les pires, et même la nature. Alors moi, je me demande, vous... Si y a du monde dit que c'est sera pire Mais vous vous espérez quoi dans ce monde Et Dieu te bénisse Réfléchissez bien Dieu vous a accordé la grâce de pouvoir vous tenir dans la maison du Seigneur Pour pouvoir vous montrer ce que lui prépare pour vous Parce que De toute façon il a dit Que vous vous, vous accrochez à ce que vous voulez vous accrocher Il a dit les cieux et la terre d'à présent Ils sont gardés réservés pour le bonheur parce que moi je me pose la question quel bonheur vous vous cherchez encore dans ce monde où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe n'avez-vous pas votre cœur pour Jésus une place à votre partie c'est sans se il revient. Vous entendez cela. Vous chantez plus de cantiques. Merci mon grand parce que tu es revenu dans cela. Nous voulons revenir au cantique de chant dans ce monde-là. Ou quand nous chantons. Aïe, ah, tu, tu penses. Oui mon grand, tu penses. Tu dis, Seigneur, je préfère les genoux. Alléluia. Oui monsieur. Ma vie est à chez nous Pour te parler, toi mon Jésus. Et c'est à genoux. Que j'obtiendrai de ta part. Parce que là, je te remercie. Je te dis, Seigneur, si tu n'étais pas venu, je ne pourrais jamais. Parce que vous ne réalisez pas, vous qui êtes enfant de Dieu, vous sentez cela. La gloire qui vous attend. Frère, et je ne vais même pas comparer à tout ce que vous pouvez. Moi, Vous êtes frère et soeur. Vous, vous, réalisez, vous ne réalisez pas, vous ne comprenez pas pourquoi les démons et l'enfer se sont déchaînés contre les fils et les filles de Dieu. Parce qu'ils savent qu'ils ne pourront jamais. Ce, ce que vous voyez ici sur cette terre n'est rien, mais vraiment un film et rien d'autre. C'est-à-dire que ça vaut rien, rien, rien de rien. Comparé à la gloire à venir. Alors, je préfère souffrir parce que je n'aime pas le monde. Même si les gens dans ce monde ne m'aiment pas, mais parce qu'ils sont du monde. Amen. Mais ceux qui ne sont pas du monde, nous nous aimerons. Amen. Parce que, pour quelle raison Parce que nous faisons la marche ensemble. Amen. Tu dis, mon frère, toi aussi, Amen. oui, toi aussi, ma soeur, Où -ce que... mais nous partons chez nous. Amen. Allons, allons, allons chez nous. Amen. Et, et c'est vrai, frères et sœurs. C'est pour ça, il faut pas, mon frère. Hier, tu sais yes, ça pouvait se dire, ouais. ah, mais, je suis fatigué, je pas Mais, mais aujourd'hui, depuis qu'on entend ça. Mon frère et ma soeur, moi les choses ont beaucoup changé. Vous savez, souvent, c'est quand j'ai dit, vous savez, je viens, mais je dois aider les gens de cette manière. Mais quand je regarde, j'ai dit, Seigneur Jésus, les gens ne t'aiment pas. Parce que, après toujours avoir vécu dans cette lieux, on devait déjà être des grandes personnes. Parce que j'ai dit, qu'est-ce que tu ne nous as pas donné? Et puis, qu'est-ce que tu ne continues pas à nous donner Frères et sœurs, je ne voudrais pas que vous tombiez dans le jugement. Parce que personne ne peut échapper. Et quand on tombe dans cela, il n'y a personne qui peut te faire sortir. Vous avez déjà entendu dans les scènes Écritures, il nous dit, quelle grâce que Dieu nous accorde. Parce qu'il faut que nous nous soyons sauvés. Il dit, les jugements commencent aussi dans la maison. Donc c'est ici. Pour que toi, tu ne sois pas jugé. Mais eux, là, qui ne se tiennent pas et qui ne considèrent pas ce que Dieu est en voir, c'est Dieu a accordé une grâce extraordinaire à l'homme. Vous, vous, vous, êtes déjà regardé parce que nous, nous allons nous y être en vous, vous, quand vous lisez les saintes et Dieu nous accorde la grâce de pouvoir voir la Bible s'ouvrir encore plus pour nous, vous, vous ne réalisez pas, mais moi, oui. Je sais qu'il est, je le remercie du, du fin fond de mon cœur. J'ai dit, même si aujourd'hui je m'en allais, Seigneur, je sais, tu es vraiment. Et d'ailleurs, il m'a déjà rassuré dans mon âme de voir ce qu'il est. Je sais, frère, ça. C'est pour ça que je marche, même si mes yeux se ferment, je sais ce qu'il dit. Mais j'ai confiance au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, notre Dieu, tu es vraiment extraordinaire. Tout un chacun de nous, effectivement, aussi ici, je crois, parce que au stade où Dieu nous conduit, nous devions avoir une relation vraiment profonde, respectueuse, avec beaucoup de, de, de reconnaissance à l'endroit de ces dieux. Parce que je vous l'ai dit aussi l'autre fois, j'ai dit, frères et sœurs, peut-être vous n'avez pas prêté attention, c'est pour que ça réveille notre esprit. Si Dieu n'avait pas besoin de toi, et que Dieu ne pouvait rien faire pour toi, il t'aurait laissé mourir dans le monde dans lequel tu étais, même pendant le problème de grossesse et tout ça, parce qu'il y a des morts-nés, Évidemment, même quand il grandissent, il y a des accidents, personne n'a mais mon frère et ma soeur, qu'ils prennent le temps de pouvoir te reprendre comme ça, t'es tiré dans le monde, et te placer effectivement dans ce lieu qu'il veut que tu sois, et qu'il puisse arriver à pouvoir avoir des mauvais projets pour toi. Mon grand. Mais puisque ça, quand même, humainement, on peut quand même penser, s'il avait des mauvais projets pour toi, il te les aurait abandonnés. depuis. C'est ce effectivement, et tous ces sorciers, tout ça, ils auront fait tout ce qu'ils voulaient avec toi. Mais Dieu n'a pas permis. Il a veillé. Ne fût-ce que pour ça, tu dois lui dire merci. Et puis reconnaître qu'effectivement, que, Seigneur mon Dieu, c'est une grâce. Parmi tant d'éblissements, tu m'as quand même choisi. Tu as veillé sur moi, même si je suis malade aujourd'hui, si ça devait m'emporter, je devais le permettre à l'enfant Mais maintenant que je te connais, Seigneur, tu mes problèmes, mes soucis. Puisque tu m'as placé, maintenant tu me parles. En disant, pourquoi frère et soeur, j'ai dit, l'incrédulité est la chose la plus mauvaise. <rire> Il t'a dit, toi, mais pourquoi t'inquiètes-tu Ne t'inquiète pas, dit ne vous inquiétez. De rien. Il n'a pas parlé ça en cachette. Il n'a pas parlé ça au mur. Mais pour vous, maintenant, je commence à peut-être comprendre que, puisqu'on vous l'a dit, on vous répète. C'est comme si c'était quelque chose qui était devenu rien. C'est peut-être ça, ça, mon frère. Le problème, c'est ça. Ne vous inquiétez de rien. Ça vous dit quoi? Ça vous fait comprendre. C'est vrai que vous comprenez. Parce que, bon, vous l'avez entendu, mais vous continuez toujours à... Ah, qu'est-ce qui va m'arriver? Il a dit, mais ne vous inquiétez de rien. Et Il vous montre qu'effectivement que tout ce dont tu as besoin. Dans tout le moindre détail. Je veux que vous compreniez cela. Parce que le Dieu que nous servons, le vivant. Parce que nous servons le Dieu vivant. Il nous a montré hier qu'il était l'alpha. Ça, aussi, ça fait quoi Le commencement et la fin. Et il contrôle toute chose avant même que la chose puisse exister. Il la connaissait. Donc toi docteur. Avant que tu sois assis là Avant même que ton père puisse même penser à pouvoir Avant, avant tout ça Le Seigneur notre Dieu avait vu Et venez c'est important cela, frère Parce que vous devez connaître Le Jésus que nous servons Il n'est pas comparable à tous ces esprits Que vous pouvez voir ces... Frère, à personne Et puis si vous l'avez le vrai Dieu Vous devez vivre tranquille Parce que, écoutez bien, parce que ceci est très important Lorsque tu es venu dans ce monde il a veillé sur toi et il a bien vu aussi exactement tout ce que tu allais faire et par où tu allais passer. Parce que s'il ne pouvait pas être capable de le faire, il ne serait pas Dieu. Donc, ça qui veut dire que même étant assis où toi tu es assis, les soucis là qui te préoccupent, qui sont chez toi à la maison, ou dans un endroit où c'est ci et cela, peu importe que ça soit même financier, qu'on à roulé, j'en sais absolument rien. Parce qu'avant que la chose t'arrive, Dieu le savait. Mais c'est pour que nous comprenions que ces dieux-là avaient déjà résolu ton problème-là. Est-ce que vous m'avez bien entendu Donc, c'est Jésus que nous servons. Il avait déjà résolu ton problème par lequel tu passes aujourd'hui. Il avait déjà résolu ton problème par lesquels tu passeras demain. demain. demain. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, ce qui t'attend comme problème demain, Amen. et après demain, là, Amen. il avait, il a déjà résolu. Alors, si tu es un fils de Dieu, sois en paix. Ce qui te demande de toi, c'est de croire en lui. Ce qui te fera réussir, c'est la foi en lui. Amen. Et quand tu crois vraiment en cela, et c'est la vérité, eh bien, tu pourras le voir je vous l'ai toujours dit ici je voulais toujours montrer parce que bon on va prier dans quelques minutes je vais toujours montrer frères et sœurs j'ai dit que Dieu nous aide parce que si nous bypassons ce que Dieu nous a de faire ici que nous ne le croyons pas le jugement pour nous ça sera tellement dur et même pour arriver c'est quand même que, parce qu'il ne faut même pas y arriver à ce point là parce que je vais vous montrer une chose cet homme là le boiteux qui était d'un qu'on Comporté comme était à la porte de la belle. Vous vous souvenez quand même Maintenant, oui. Et Dieu te bénisse. Cet homme-là, qu'on ne le mettait pas devant la mosquée. Hein? Non, je dis bien, moi je, je le dis, je l'ai dit, clairement. Je parle ici, je dis, on l'a pas mis devant la mosquée. Parce que c'est moi qui parle. Donc vous vous, vous, vous n'avez pas de problème. hein. C'est moi ici qui parle. Hein? Donc, je dis, je dis on ne l'a pas placé devant la mosquée. On ne l'a pas placé devant l'église catholique. Mais on l'a placé devant le temple. Et c'était où c'est en Israël. Donc, dans, dans le pays où les gens croient les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que vous entendez cela? Donc, ces hommes-là, ils sont allés le placer là à la peau de la belle. On l'appelle Abel, la la donc c'était en Israël. C'est passé par autre pays, mais en Israël aussi. Donc c'était des hommes qui croyaient. Donc ils savaient que Dieu était quand même leur Dieu. Est-ce que vous comprenez cela Et pour lui, il savait que Dieu existait. Et comme il savait que Dieu existait, il savait aussi une chose. Hein? que Leur existence à eux. Parce que si on l'appelle Israël, c'est parce qu'il descend. Il y avait donc d'abord Abraham. Vous avez déjà lu euh, la prière de, de Jacob Je crois que nous avons euh, lu euh, effectivement dans Ésaïe euh, 49, je pense. Non, non, non, dans, dans, dans, dans Genèse 49. Vous l'avez entendu comment il disait Je vais quand même lire un tout petit peu. Parce que... C'est toujours important. Dans Genèse, chapitre 49. Je pense que c'est ça oui. il s'occupe. Voilà. C'est que... C'est que Voilà. C'est que c'est 48, je suppose, voilà. Nous avons lu peut-être rapidement ce stockage. Voilà, c'est que et voilà Genèse 48, le verset 1 Ça c'est hein? Il dit, après ces choses Je crois que nous l'avons lu dimanche hein? L'on vint dire à Joseph Voici ton père est malade Et il prit avec lui ses deux fils Manassé et Ephraim On avertit donc Jacob Et on lui dit Voici ton fils Joseph Qui vient vers toi Alors vous savez Joseph et Joseph est le fils de Jacob. Jacob, lui, il est le fils de qui? Il est le fils de d Isaac et de Rebecca. Vous vous souvenez? Et Isaac est le fils de qui? Isaac est le fils d'Abraham. Et qu'est-ce que Dieu a pu dire à Abraham lisons dans Genèse au chapitre 11. Mm -hmm. Chapitre 12, verset 1,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 quand Dieu a fait sortir Abraham du pays effectivement dans lequel il était, il lui a dit effectivement ce que lui, il allait faire avec lui. <rire> il a dit, je bénirai ce qui te béniront. Et je maudirai ce que te maudiront. Alors maintenant, il dit ceci dans euh, les Saintes Écritures. 15, vers 1 dit, après ces événements la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, mais qu'un point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné des postérités et celui qui est né dans ma maison sera donc mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera donc ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera donc ton héritier. Après avoir conduit dehors, après avoir conduit dehors il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, effectivement, si tu peux le compter, et lui dit, telle est ta postérité. Et Abraham eut confiance en l'Éternel et qu'il lui imputa donc à justice. Vous suivez cela Ok. Alors, nous prenons aussi dans les Saintes Écritures, je pense que c'est dans les livres, de toujours Apocalypse, enfin Genèse, effectivement, et nous lisons euh, euh, au chapitre 18. Nous lisons euh, chapitre 18, verset 1 et 10. L'Éternel lui apparut donc parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il éva les yeux, regarda, et voici trois hommes étaient donc debout près de lui. Et quand il les vit, il courut au devant eux depuis l'entrée de sa tente et se portant en terre. Et il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, n'est pas ce point j'étais pris loin de ton serviteur, mais permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre corps, votre cœur, pardon, après quoi vous continuerez votre route, car... D'abord, je vous dis que nous lisons, oui, je voudrais quand même nous lisons ici, je pense, c'était chapitre 17, avant d'arriver à chapitre 18. Regardez bien, ici, il dit, verset 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fit âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai donc à l'infini, je te multiplierai à l'infini. Et Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla Ainsi, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Je ne sais pas si vous avez suivi la lecture, c'est que depuis qu'Abraham, Dieu lui a parlé, il n'avait rien. Mais Dieu lui parlait toujours que je te bénirai, je te rendrai. Fécu. Vous connaissez cela? Non, non. Donc tout ça, quand Dieu lui parlait effectivement, Abraham n'avait rien du tout. Il a même dit, nous a même dit effectivement dit mais je n'ai point de postérité. Il a bien insisté cela. Mais Dieu continue toujours à pouvoir lui parler de sa postérité alors qu'il n'en avait pas vraiment. Est-ce que vous comprenez? Alors ici, il lui dit que voici, on dit, mais on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. « Car je te rends père d'une multitude de nations, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. » Ça sera une alliance perpétuelle. Donc Dieu continue à parler, ce qui est merveilleux avec lui, nous revenons à ce qu'il a boîte sur la porte, Dieu continue à parler avec cet homme ici. Simplement parce qu'il a dit à l'homme et l'homme a eu la foi dans ce que Dieu dit. et lui parlait de sa possibilité comme si pour lui, c'était déjà là. Et Abraham, quand que Dieu lui parlait comme ça, lui aussi, il croyait que ce que Dieu lui a dit... Et puis, Dieu lui donne... Écoutez bien, il n'avait rien, il n'avait même pas de beauté, mais Dieu lui donne des promesses déjà lui montrant que lui quand il dit parce qu'il dit, dit mais il dit mais je le ferai ici, ici pardon, il dit ici il, il dit il dit il dit il dit ici j'établirai mon alliance entre, entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération sera une alliance perpétuelle verset 7 en vertu de laquelle je ton Dieu et celui de ta postérité après toi mais il lui a dit que je n'ai pas de postérité est ce que vous, vous, vous suivez Abraham lui a dit mais je m'en vais sans postérité et il, il continue à marcher sans postérité mais Dieu lui parlait qu'il va bénir sa postérité, qu'il est habillé dans la Mais Abraham, il savait très bien que cette femme-là était stérile, effectivement, aussi, qu'elle ne pouvait jamais avoir d'enfant. Il savait très bien. Et Dieu, il lui a dit, mais c'est Eliezer d'avant, effectivement, qui est dans ma maison. Mais Dieu, outre part, cela, il continue à lui dire. Est-ce que vous comprenez Donc Dieu est concerné par ce qu'il t'a dit. Maintenant, regardez, maintenant, il a dit, il a dit cela. Et puis maintenant, nous continuons dans le chapitre 18. Et, il dit, il dit, euh, euh, voilà. quand il est vu il devant eux, verset 2, et, et alors la tente de Satan, il se pose en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau Pour vous laver les pieds Reposez-vous sous cet arbre J'irai prendre un morceau de pain Pour fortifier votre cœur Après quoi vous continuerez votre... C'est-à-dire qu'en fait que, euh, Il savait celui qui était en fait, en fait Vous savez, nous en avons déjà souvent parlé Mais c'est normal que vous puissiez voir Il, il savait celui qui était en face de lui Vous pouvez remarquer que Abraham, malgré le temps qui passait Que Dieu lui a parlé Et lui a parlé même sa postérité Il ne la voyait pas Mais même quand Dieu venait Abraham, son amour pour Dieu ne changeait pas son respect pour Dieu ne pouvait pas changer. La cause pour Dieu, vous voyez, sur les chaînes de Mamré, toujours ce même empressement. Vous pouvez dire aussi, mais bon, je l'ai prié, quand même, il m'a promis, il m'a dit, mais je ne vois rien. Et puis, quand il pouvait le voir comme ça, il dit, bon, bah, si, si, passe, si passe, bon, côté, il passe, si, bon, passe, bon, écoutez, il C'est comme quand vous venez nos à l'Assemblée. Hein. Bon, nous avons prié, nous avons prié. Mais Dieu, quand vous venez, les mardis, les jeudis, les dimanches, il vous parle. Bien sûr, il vous parle de ce que lui, il a déjà dit pour vous, de ce que lui est en train de faire, mais vous ne le voyez pas. Vous voyez seulement, Ah Seigneur, je, je n'ai pas encore de mari. Ah Seigneur, je n'ai pas encore de femme. Mais t'es déjà parlé. C le, le problème, je vais continuer plus rapidement pour arriver à ce que j'ai cité tout à l'heure, comme avec les boiteux. Le problème, c'est que vous n'aimez pas Dieu. Le problème, c'est que vous n'avez pas foi en Dieu. Vous venez simplement pour satisfaire votre, enfin pour calmer votre conscience. Parce que ce n'est pas possible, frère, que vous soyez des croyants. Et que quand vous êtes dans la maison du Seigneur, ça devait être une flamme. Non, ça devait être une flamme. Oui, c'est vrai. Oui, mais il ne faut pas vous plaindre que Dieu ne me donne pas mais Regardez Abraham, par exemple. Son amour n'a jamais faibli pour Dieu. Malgré qu'il les... marchait avec une femme stérile. Mais Dieu lui parlait. Je bénirai ta procédure. Je te bénirai. Je te rendrai fécond. Et tout ça. Mais Abraham entendait et Abraham ne doutait pas. Vous savez, il a dit, la Bible dit, dit, dit, dit, il espérant contre toute espérance, il ne douta point par incrédulité. Donc il, il, a, il avait l'assurance que c'est Dieu ici, même si je ne le vois pas. Mais parce que Dieu lui en parlait continuellement, pour que dans son mémoire, il sache qu'effectivement, que, puisqu'il te dit, je l'ai déjà fait. Est-ce que vous comprenez Parce que vous voulez que Seigneur eh, baptise nous du Saint-Esprit. Mon frère et ma soeur, le Saint-Esprit est déjà pour vous. Le problème n'est pas des dieux mais le problème est vous Seigneur, fais-nous que nous soyons forts et bouillants, chauds chauds. mais Dieu vous a déjà rendu chaud Tu Amen. ne Amen. sais pas de quel chaud, chaud, chaud, chaud, chaud Dieu, c'est pas ce que je veux dire que vous voulez que Dieu il le fasse je continue ici simplement que vous puissiez vous, vous rappeler frères et sœurs c'est-à-dire que pour que Dieu prenne plaisir en vous, il faut l'obéissance. Vous savez ce que c'est que l'obéissance Je parlais avec ma bien-aimée sœur qui m'a appelé tantôt. Elle est aussi en connexion. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Alors, elle me disait, ah frère, c'est là la difficulté. C'est le problème, c'est que Dieu m'aide pour l'obéissance, pour que je puisse vraiment obéir. Alors, je l'ai regardé, je l'ai Je lui ai dit, ma sœur, je vais te poser une question. Et ça, je vous pose aussi à vous tous, aussi, vous êtes là, vous me regardez. Parce que ce n'est pas Dieu qui doit venir obéir à votre place. Vous dites, non, ah, ah, vraiment, frère, c'est difficile d'obéir à ce que Dieu a dit. Moi, je vous pose une question. Sur l'autoroute, ici, on a fait on a fait une limitation des 100 km à l'heure. Est-ce que toi, tu peux rouler 200 km à l'heure sur l'autoroute Je vous pose la question. C'est ta voiture. C'est ton volant. Eh ma ben, vas-y un, ça va même jusqu'à 280. Tu peux euh, faire 200 km à l'heure. Et pourquoi tu ne le fais pas Parce que tu as peur. Parce que tu ne veux pas désobéir. Parce, oui, parce Donc toi, tu dis non, je ne vais pas le faire. Mais si déjà pour ne pas dépasser 100 km, tu as la capacité de voir à respecter, dire je ne vais pas désobéir, mais comme pour la raison, c'est que Dieu te demande. C'est votre mauvaise volonté. Vous trouvez toujours les raisons. Ah, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas. Non. Vous ne voulez pas, jouer donne un La Bible nous fait comprendre que les femmes ne portent pas de vêtements d'hommes. D'ailleurs, j'ai choisi l'occasion. Je ne vais pas voir des soeurs ici me porter des vestes de père papa. J'ai vu que c'est une mode maintenant que tout un chacun qui vient, je vois Mais la veste, c'est de votre père. Dieu ne vous a pas demandé d'aller prendre la veste de votre quand même quand papa. Bon, si vous étiez ignorant, comprenez qu'il ne faut pas le faire c'est... Il manque, moi, que vous prenez la cravate que vous mettez aussi, parce que c'est à la mode. Ne suivez pas comme des chiens, des choses comme ça. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Soyez respect Bon, bref. Donc, donc vous remarquez qu'effectivement, que nous avons la capacité... Bon, je crois que un exemple. Bon, euh, voilà, euh, moi, je ne sais pas, moi, je, je suis né dans dans, dans, dans... dans Quand on dit, bon, voilà, les seigneurs te Demande effectivement de pouvoir te montrer qu'il faut, il faut ceci, euh, il faut arriver à pouvoir, euh, parce que porter les vêtements, maintenant comme vêtements d'homme, effectivement, c'est pas bon pour une dame, effectivement. Fait, il m'a dit non, moi je peux pas, peux... Oh, ok. Tu viens à l'église, tu es là, tu me remets parce que ça, ça t'arrange pas, je ne saurais même pas porter la jupe parce que ça, je, je, je, je n'arrive pas, pas de problème. Maintenant, vous avez postulé pour, pour, pour, pour, pour un travail. Et ce travail, on vous dit qu'on vous payera euh, 3500 ou 4000 euros par mois net. Mais la condition, c'est que vous puissiez venir en jupe. Loger, véhiculer, mais la condition, c'est que c'est vous devez vous apporter une blouse et puis une jupe pour les postes que vous avez désigné. Et puis on vous a dit, bon, madame, vous avez trouvé un emploi, on vous accepte effectivement un emploi, et voici donc l'uniforme. Qu'est-ce que vous allez faire vous n'avez même pas demandé. Vous hein. n'avez même pas posé la question. Vous allez chercher une jupe. Hein. Automatiquement, vous la mettez. Ça ne vous dérangerait pas, effectivement. Est-ce que vous voyez ces mauvaises volontés que vous avez C'est pour ça que vous ne voulez pas obéir à la parole de Dieu. Parce que Dieu vous a donné la capacité. Quand nous étions dans le monde, effectivement, nous étions possédés. C'est pour ça que je disais ceci, que, parce que les gens comprennent mal. Que bon, disent, non, moi, je n'ai rien à faire. Vous pouvez vous promener avec vos sous-vêtements. Ce n'est pas mon problème. Ah oui, je l'ai dit ici, vous pouvez comprendre, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Parce que l'enfer, c'est vous qui irez. Le feu, les douleurs, tout ça, c'est vous qui irez. Vous pouvez vous promener comme vous voulez. C'est votre problème. Est-ce que vous comprenez Mais c'est la grâce de Dieu que Dieu vous montre effectivement les choses. Et c'est vrai, quand j'ai parlé de cela, de sous-vêtements, vous commencez à me regarder, mais vous le faites. Je vais vous donner un exemple. Vous me regardez maintenant. Les maillots de bain. On va dire, ah, ce monsieur, là un archaïque, maillot de bain. On va faire la gym, on va faire la gym, mais vous vous mettez tenu. Si <rires> si, si, vous vous mettez tenu, et bien là-bas, vous allez là... Mais si on ne vous dit pas ça, vous allez pas, vous allez on ne sait pas. Mais non, vous devez savoir. Quand vous allez dans la piscine, vous êtes là maintenant, vous êtes là vous êtes là, vous tu vous êtes là. vous êtes là. vous vous vous parce que, vous savez, c'est le mouvement, c'est les démons ça. On trouve tout le monde là-bas, il est bzigi, bzigi, bzigi, et puis moi aussi j'ai dit, bzigi, bzigi, bzigi. Un... Mais non, tu ne peux pas faire bzigi, bzigui. Toi, tu dois être habillé. Non bref, je ne parle pas parce que je dors. Effectivement, donc, nous pouvons, nous avons donc la capacité de pouvoir obéir. Tu ne vas pas me dire ici, ah frère, je n'arrive pas, je n'arrive pas. Non, tu arrives. Si tu ne le fais pas, c'est parce que tu as envie de faire ce que ton dit. On te dit que ce n'est pas bon là, cet esprit. Et quand tu veux faire cela, ce démon-là s'accroche aussi à toi. Puisque oui, c'est comme ça que tu l'invites, effectivement. Et il vient, il fait son travail, effectivement, cela. C'est pourquoi vous, jeunes, ne vous fâchez pas. Oui, parce qu'on nous dit, on entend que bon, les frères, parce que je sais que vous êtes toujours en colère, quand on dit ici, si, sœur, si, oh, on nous en veut, on ne veut pas qu'on voit un peu notre poitrine, on ne veut pas qu'on voit un peu notre jupe, comment il nous sert. Qu'est-ce qu'on en a à faire Moi, ben, Bref, pas faire. Parce que dans les choses qui sont de Dieu, c'est la sainteté. Ça ne doit pas vous gêner, frère, parce que vous le faites. Il faut que ces démons-là sortent. Parce que si vous êtes là toujours comme ça, c'est vrai. Il y en a aussi, c'est comme, comme les parents, eh, qu'est-ce qu'on en veut à, mon, à ma fille Qu'est-ce qu'on veut à mon, à mon fils On n'en veut rien à vos enfants c'est qu'on apporte ici la parole de Dieu pour que les démons qui cherchent à pouvoir avoir leur habitation dans nos enfants. Amen, amen. Bah, vous savez, regardez, regardez, je ne pensais pas à cela. Regardez, surveillez vos enfants, observez-le des photos qu'ils prennent actuellement. Je peux vous le faire parce que moi, observez vos enfants, petit hein. Que Dieu te bénisse sur moi, ma soeur et quoi. Elle accepte cela. Vos enfants, les photos qu'ils prennent. Posez-vous un peu la question. Vous trouvez ça normal? Alors quand on laisse partir comme ça et que ces enfants commencent comme ça, ils vont partir avec cet esprit-là. Vous allez en trouver comment ici? Vous savez, ce qui, vous savez ce qui va se passer, non? Et si on ne leur répond pas de maintenant, pour qu'ils puissent comprendre effectivement ce qui est bon et ce qui est mauvais, alors bref, Alors, si il dit, je prends un tout petit peu de temps. Hein, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, mon frère, parce qu'il y en a de ceux qui me regardent maintenant, peut-être, mais bon, qui passent outre parce qu'on n'aime pas trop entendre ces gens. Mais avec moi, vous ne pouvez pas vous entendre d'entendre toujours ce que vous voulez. Ça, je vous l'ai toujours dit. Hein, si, avec moi, si je. Vous ne pouvez pas vous dire, voilà, il va nous donner comme ça. Moi, je ne sais même pas ce que je dois vous donner. Mais si il me conduit à parler comme ça. Que ça vous plaise ou pas, que vous puissiez supporter ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je vais faire ce que je dois faire à vous de juger ce que vous allez en faire. Alors, je continue. J'irai euh, reprendre un morceau. Verset 5. Permettez-moi qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce arbre. J'irai prendre un, un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre chemin, votre route, pardon. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais donc comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, Vite, trois mesures de fleurs de farine, péritrie et fait des gâteaux avec beaucoup d'empressement. Hein. J'ai toujours... Ça, j'aime beaucoup cette écriture. Vous, vous me permettez encore un peu. Amen. Quand vous recevrez un frère et une sœur, c'est comme si vous recevez un prince. Peu importe son mauvais côté, le fait qu'il est rentré dans ma maison, moi, je dois agir comme cela. Il ne faut pas donner la nourriture avec un mauvais cœur à quelqu'un mais il est venu bon je vais quand même donner parce que bon c'est pour ça j'ai toujours dit moi je, dis, moi je regarde je me dis mais quand tu vois toujours je, me dis, je suis fatigué hein, bon bon je vais quand même faire j'ai dit, si te plaît ne fais rien du tout si tu ne touches pas rien rien rien ne fais pas oh non j'ai pas dit non non non non non non quand un frère vient quand une sœur vient c'est peu importe la fatigue j'ai déjà l'effet de pouvoir dire Seigneur tu m'as accordé la grâce que mon frère peu importe dans quelles conditions mon femme parce que c'est toujours nous nous sommes appelés à obéir à être hospitalier. Je ne regarde pas ma condition, et certainement, même si c'est vrai qu'on Mais Dieu, quand il te permet, il permet que la personne vienne chez toi à ce moment-là. Dieu connaît ta condition. Quand tu mets ton cœur et tout ça, la personne est bénie. En retour, Dieu te bénit aussi. Mais nous sommes devenus, les temps, nous sommes devenus mauvais, des égaux, des hypocrites. Quand un frère vient chez vous, allez, mais pourquoi il vient en cette ci Il n'a même pas compris que je reviens du travail. Mais Dieu sait que tu reviens du travail. C'est peut-être pour les frères. Là, il y même vraiment un problème, question de vie ou de mort, et que ta présence, et ce que tu vas lui dire, va lui donner encore la force. On ne vit plus pour nous. On vit pour ce Jésus. Je ne sais pas que vous puissiez comprendre, frère. Et puis, ne soyez pas toujours individuels qu'on vient toujours faire pour vous. Vous, vous devez aussi faire pour les autres. Bon, que Dieu nous bénisse richement. Lève-nous parce qu'il est 21 h Nous allons prier, frères et sœurs. Nous aurons aimé pouvoir. C'est toujours bon d'être là avec Dieu, mais les, les, les, les semaines, ce n'est pas aussi facile. Mais vous voyez, ça fait du bien. Hein? Nous ne sommes pas arrivés parce que dans la prière de Jacob, quand Jacob a prié, et qu'il priait là, regardez comment il, il rappelait des choses effectivement, et qui sont les paroles que Dieu avait dit à Abraham. Et là, Jacob s'en est approprié, et qu'il le répète effectivement, il dit, mais là, ce qu'il met à paris à lui, vous vous souvenez, c'est que nous devons être heureux, frères et sœurs, de pouvoir rester dans la réunion, même jusqu'à minuit, cinq heures, de dire Seigneur, et de nous nous avons la soif de pouvoir. Parce que nous voulons être à genoux, frère. Rentrer à nos maisons à genoux, plus rentrer avec des pensées qui ne sont pas bonnes, mais rentrer à genoux et prier, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Même si on se moque de moi dans ce monde, mais tu m'as connu, maintenant je te connais. Pourquoi me plaindrais-je, Seigneur pourquoi me plaindrais-je Cet homme était, était, on le voyait aveugle, mais il s'est souvenu de la promesse de Dieu, Et que ce que c'est Dieu a été pour son père, rien père, Abraham, et la même promesse à lui aussi. Je te rendrai fécond. Est-ce que vous comprenez cela, mon frère Et il a dit à Abraham, dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Et c'est d'Isaac est venu Jacob. Et de Jacob est venu le patriarche. Je vous en prie, frères et sœurs, ne retournez pas en vous plaignant dans vos maisons. Comment ça sera avec ceci, avec nos enfants Dieu prendra soin. Oui, oui, oui, oui, oui. Toi, accroche-toi, Dieu. Quand tu t'es mis à genoux, prie pour ton enfant, prie pour tes petits-enfants, prie pour ton mari. Prie, tu auras la victoire. Il te donnera. Parce qu'il est le même Dieu. Il n'a pas changé. Il a fait de l'Ancien Testament. C'est le Jésus que nous avons ici. Alléluia. Père, notre Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que tu es vivant, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ta parole nous fait vraiment du bon bien, mon bien Seigneur. C'est pourquoi nous aimons être là. Ce peuple est à toi, mon bien-aimé Père Tubissant. Oh, Satan essaye, il fait tous les moyens d'éloigner nos jeunes soeurs, d'éloigner nos frères, Père Dubissant, Dieu. Mais toi, tu es comme les grands aigles, Père Saint-Dieu, qui veille sur la couvée, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Oh, tu es le Dieu qui nous transporte dans les hauteurs, mon roi, pour que nous puissions voir ce que tu as déjà fait pour nous, Père. Oh, Dieu, pas nous importe, mon bien-aimé Père tout Dieu. Dieu, les les difficultés que par lesquelles nous pouvons passer dans ce monde, ne peuvent être comparé à, à tout le merveille que Tu as déjà fait pour nos pères. Mon âme te loue, mon bienaimé partubissant. Sur la terre, Tu prendras, Tu prends et Tu prendras toujours soin de nous, mon bienaimé père, au oh Dieu. Oh, de là, bienaimé partubissant. Et encore, Tu nous recevras dans les lieux. Merci parce que Tu as préparé des places pour nos pères. Nous sommes des bienheureux Père au oh Dieu. Nous voulons rien avoir avec ce monde, mon bienaimé partubissant. Nos cœurs et nos âmes sont accrochés à Toi, mon bienaimé Et en disant la grâce, c'est vrai. On se tracasse, on se tue pour les choses de ce monde Avec tout cela mais voici même la politique Comment elle n'a pas d'issue aujourd'hui pas duissant. Comment les programmes sont là pour taxer Pour demander l'argent Père Saint Dieu, ils ne vivent que pour l'argent Parce qu'ils ne voit pas d'autre ici Mais nous ce n'est pas pour l'argent pour cela, Père Dieu Nous savons que l'argent n'a pas d'importance Mais c'est toi qui es important pour nous. pères Oh Dieu, Elie n'avait pas de compte en banque Mais il mangeait Louange et honneur à toi Béni soit ton Seigneur mon Père Oh, souviens-toi, que ton peuple réalise la grâce qu'il a, mon Père oh Dieu. Que tes enfants comprennent effectivement aussi l'importance de marcher avec toi. Seigneur oh Dieu, les uns de voir également s'accrocher à toi. Mon Dieu, mon sauveur et mon roi, c'est vraiment un privilège de pouvoir t'avoir. Merci pour ces moments et merci pour ces instants, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh nous voulons te suivre. Nous voulons marcher avec toi Nous voulons te servir jour et nuit Oh Dieu, comme cet enfant Christian L'a dit, Père Saint-Dieu, c'est vrai C'est là, Père Saint-Dieu, oh ce que nous t'avons déclaré Jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort Nous te servirons, nous te serons fidèles Père, nous importe la condition Père, nous importe l'état, Père Saint-Dieu oh Mais nous savons que Tu as déjà fait, Seigneur Et c'est pour cela que nous te remercions, mon bien Père Saint-Dieu oh Tu es mort pour que Les se s'effacent, mon bien Père saint Mon Seigneur Jésus, je te loue de tout mon cœur. Merci encore pour ce soir. Nous te prions aussi pour toutes les requêtes de nos frères et sœurs. Oh Dieu, te demande la grâce de voir te souvenir de nos précieux frères et sœurs. Oh Dieu, souviens-toi de ma soeur mal aussi, là au Pakistan, Bénémois Père Tubissant, Dieu, que tu lui accordes la grâce, pas Père tu sans... c'est vrai, sa famille et tout ton peuple, de Père Tubissant, Dieu, qui sont aussi en connexion dans différents endroits. Nous te remercions, Père. Nous avons foi et confiance en toi. Et tu dois accorder la grâce d'avoir la patience de pouvoir nous attendre à toi mais oh comme tu l'as fait comprendre nous voulons seulement attendre à genoux et te priants et te remerciants et te, ben, te glorifiant béni mes personnes au Dieu nous voulons pas regarder à notre état nous voulons regarder à ce que toi tu as fait pour nous père nos yeux fixés sur toi le rédempteur béni qui a tout vaincu mon bénémoine personne au Dieu nous te rendons gloire et honneur garde ton peuple accompagne le père que les esprit soit vraiment aussi en paix mon béni père tu au Dieu leur cœur aussi pas troublé, mon béni, pas pas que tu as dit que votre cœur ne se trouble point. Nous croyons en toi, mon béni, mon cœur Dieu. Merci pour tout, Père. Pour voir, pour le pain quotidien, leurs besoins quotidiens, pour leur nourriture, pour leurs vêtements, qu'ils soient heureux, qu'ils ne manquent absolument de rien. Les chaussures, Saint, pour tout et pour tous ceux qui sont leur corps, leur santé. Seigneur, pour voir, pour ton peuple. Merci encore parce que tu es le Dieu vivant qui agit pour nous, Père, et qui nous soutient. Nous voulons vivre pour toi. À toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi, sous son drapeau, Jésus, tu, tu nous appelles, nous y mourons en luttant avec foi jusqu'à la mort. C'est notre prix de guerre, le libre prix. Un peuple acheté, jusqu'à la mort, nous aurons vos bannières, mais sans la croissance, pour oh, qui s'est-il